Donc, nous allons commencer ce troisième petit tutoriel qui consiste à régler une alimentation en plus 12, moins 12 en euh, faisant le réglage de l'alimentation euh, pour nous permettre d'avoir une alimentation double capable de fournir plus et moins 12 volts avec une masse. Alors, la première étape consiste toujours à euh, vérifier la limitation en courant des montages. Donc, je fais un court-circuit sur mon alimentation. Je commute en position ampère et je vois que je suis resté à peu près à 1 ampère. Donc voilà, là je me suis mis à 1 ampère parfaitement. Donc je suis bien limité en courant. Et de l'autre côté, là je suis en volt, je commute en ampère. Eh bien, je vais mettre 1 ampère aussi. Alors, 1 ampère, c'est une valeur que j'ai prise au hasard. N'importe quelle autre valeur aurait pu lui convenir. J'avais choisi de faire une limitation à 1 ampère. Voilà, maintenant je peux me régler en tension et avoir. je vois que j'ai 15 volts d'un côté et 18,6 de l'autre. Il se trouve que les afficheurs, on a vu qu'ils étaient peu fiables pour le réglage des tensions. Donc si je dois utiliser quelque chose, ce sera le multimètre pour me permettre de faire le réglage. Donc il n'est pas en mode voltmètre, j'appuie sur le bouton volt DC et me voilà en mode voltmètre. Donc maintenant je vais pouvoir régler individuellement chacune des sources. Dans le réglage des sources, je mets deux fils. J'avais 15 volts et lui il me dit que j'ai 15,15 volts. Vous voyez qu'il y a une différence de, importante entre les deux. Je vais me dé régler à 12 volts. 12 volts. Ah, bien. Voilà, j'ai un premier 12 volts et puis. Maintenant que j'ai un 12V sur mon premier système, je vais pouvoir régler le deuxième, qui lui aussi doit être mis à 12V. Donc là, j'avais 18,6, vous voyez qu'il y a 18,8, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je me mets sur 12V à peu près. Voilà, je ne suis pas loin, c'est pas mal. Donc maintenant, j'ai deux alimentations qui me fournissent chacune du 12 volts. Si je veux fabriquer une alimentation plus ou moins 12 volts, eh bien, il va falloir que je crée une masse commune. Cette masse commune elle va être là pour me permettre d'avoir une tension qui est négative par rapport à la masse et positive par rapport à la masse. Donc on a vu que ici, si ça c'est la masse, ça c'est une tension négative. De la même manière, hein, si ça c'est la masse, ça c'est une tension négative. Et si ça c'est la masse, ça c'est une tension positive. De la même manière, si ça c'est la masse, ça ce sera une tension positive. Donc je peux faire, parce que c'est ce qu'il y a de plus évident, relier le plus de cette sortie à la masse de l'autre, à la sortie moins de l'autre. Ici, j'aurai donc plus 12, la masse, et... 12 volts. Alors vérifions, je me branche ici, j'ai moins 12 volts, je débranche, je branche le fil rouge, j'ai plus 12 volts, et si je débranche ma masse et que je regarde la tension entre le jaune et le rouge, j'obtiens 24 volts. Voilà. Donc on a réalisé une alimentation plus 12 moins 12 à partir de deux blocs d'alimentation sur l'alimentation.